C'est très bien passé. J'ai trouvé très intéressant parce que c'est sur deux plans, c'est assez efficace dans le sens où si on connaît déjà bien son cours, ce qui est bien, ça permet de faire un tour d'horizon assez rapide, surtout le programme en l'espace d'une semaine, c'est plutôt intéressant. Et si jamais on a du mal un peu avec le programme, etc., et bien ça permet de, de revoir des choses ou d'axer sur certains points qui peuvent être vraiment plus précis et du coup ouvrir et éclairer des zones d'ombre simplement. continuons à entretenir un lien avec les élèves après le stage. Ils nous contactent lorsqu'ils ont une question, et certains ont même trouvé un binôme de travail. C'est vraiment top, euh, on n'est pas beaucoup, donc euh, ce qui est bien c'est qu'on a vraiment toutes, les, euh, toutes nos questions, ben, on peut leur poser, et. Euh, et ils sont vraiment là à notre écoute, dans notre, enfin à notre écoute et euh, donc euh, oui, on, on se sent vraiment écouté, on, on ose vraiment poser plein de questions. Ils sont vraiment là pour nous, pour chaque élève et ils prennent vraiment le temps de bien nous expliquer et on se sent vraiment à l'aise parce que voilà, on a une, une sorte de relation plutôt, plutôt particulière et euh, détente et donc voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Et, euh, c'est un stage très intense, donc 8h30 jusqu'à 18h30. À la fin on a un bac blanc, donc, euh, ce qui nous permet vraiment de revoir tout, tout le programme de toute l'année. Euh, vraiment euh, un bon entraînement euh, que je conseille à tous. Nous accompagnons vraiment tout type d'EV. Donc on a pu distinguer euh, les premiers qui sont plutôt dans une logique de remise à niveau, euh, un deuxième type d'élèves qui sont plus dans une logique de rafraîchissement où ils ont les connaissances et la méthode mais ils ont besoin de les rafraîchir et les troisièmes qui sont vraiment dans une logique de performance et qui veulent aller chercher la mention bien ou très bien au bac Le fait qu'il y ait beaucoup d'exercices justement ça, ça nous aide les, toutes les fiches, les... Les, ouais, vrai, les, poly les polycopiers, on a toutes les, toutes les leçons, euh, c'est magnifique. Personne, euh, moi, moi pour mon bac, n'aurait peut-être jamais fait ça. Donc là, je suis bien pour le bac, je me sens bien pour le bac, je me sens rassuré. J'ai appris beaucoup, énormément de choses, euh, de notions euh, très importantes que je ne connaissais pas avant. Donc je pense que, que moi, ça dans mon cas, ça m'a beaucoup apporté euh, le stage du privé.